Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements ne feront pas de toi une nouvelle personne. Tu peux avoir une nouvelle année, mais ça ne changera rien si tu n'as pas une nouvelle vie. Ce ne sont pas les nouvelles minutes qui passent qui vont créer le changement dans ta vie. C'est un nouvel esprit qui va produire la révolution dans ta vie. Nouvel an, nouvel esprit, nouveau toi. Tu es fatigué de vivre cette vie, de vivre toujours les mêmes déceptions, les mêmes frustrations, cette impression de revenir à la même situation. Mais si tu continues à être ce que tu es, tu continueras à vivre ce que tu vis. Tu ne dois pas vivre une vie, tu dois vivre ton destin, vivre son destin c'est accepter le changement. Le changement qui va faire naître une meilleure expression de toi-même. Le changement qui va faire en sorte que tu deviennes la personne que tu dois être. Le changement, c'est ce qui te sépare de ton passé. Ne laisse pas les fantômes de ton passé freiner ton changement. Tu ne peux pas marcher vers le futur et continuer à penser à tes erreurs du passé. Devenir la personne que tu dois être, c'est engager une bataille. Pas contre tes ennemis, pas contre ton environnement, pas contre ceux qui t'ont poignardé dans le dos. La bataille, elle est dans ton esprit. Les critiques, les moqueries voudront te détruire. Détruire l'opportunité que tu as. Cette opportunité d'être meilleur. Cette opportunité. C'est peut-être la dernière que tu as Parce que tu ne sais pas si demain, tu seras encore là. Alors tu dois vivre chaque opportunité comme si c'était la dernière. Tu dois être plus fort que les critiques. Tu dois être plus brave que les moqueries. Ton esprit est plus grand que tes épreuves. Ce n'est pas ce que l'on dit de toi qui compte. C'est ce que tu dis de toi qui compte tu ne perdras jamais la bataille à cause de ce que l'on pense de toi. Tu perdras la bataille à cause de ce que tu penses de toi. Vivre son destin, ce n'est pas facile. Vivre ses rêves, ce n'est pas facile. Changer, c'est difficile. C'est un processus qui est long et lent. Mais le progrès est long et lent. Et tu dois être armé de patience et de constance. Et ne gaspille pas ton temps. Refuse de gaspiller une nouvelle année Refuse de vivre dans la culpabilité Refuse de subir la négativité Refuse d'être l'esclave de ton passé Cette année, je dois réclamer une nouvelle attitude, une nouvelle perspective, une nouvelle vision du monde, une nouvelle manière de voir ta vie. Ne gâche pas cette opportunité. Fais confiance à ton instinct ton esprit est ton arme la plus puissante. C'est ton esprit qui va faire de tes échecs un apprentissage. C'est ton esprit qui va te rendre inarrêtable. C'est ton esprit qui va te libérer des regrets de ton passé. Même les moments les plus sombres dans ta vie sont un apprentissage. Comme la nuit ne pourra jamais éteindre la lueur des étoiles. Le plus sombre moment de ta vie ne pourra jamais éteindre la lumière de l'espoir.